Quels sont les 10 noms de chats les plus donnés en France 2020 Top 1, Rio Tout droit tiré de la série La Casa de Papel, de nouveaux petits félins ont hérité de ce nom Top 2, Re ce nom nous vient tout droit de l'émission de TV Réalité Les Ch'tiamikonobis Sympa mais votre chat sera ringarde dans quelques mois Top 3 Simba Un grand classique un peu comme Félix version Disney Top 4 Nala comme Simba mais en version femelle Top 5 Roméo C'est notre préféré Un petit Roméo ne peut qu'aspirer à recevoir de gros cannes Top 6 Plume Légèreté, douceur idéal pour une chatte un peu capricieuse Top 7 Ragnar en référence à un guerrier viking sanguinaire, ce nom donnera à votre chat tous les droits, même celui de vous griffer. Top 8. Romy. C'est la princesse Sissi, Romy Schneider, qui est à l'honneur avec ce prénom. Top 9. Raven. En anglais, Raven est une sorte de corbeau, dont ce prénom est destiné si et seulement si. Vous avez un chat noir. Top 10. Roquette. Si votre petit félin est un foufou, c'est le prénom idéal. Dans le cas contraire, appelez-le pantoufle. Et voilà, ça sera la fin de ce petit top 10 des noms de chats. Euh, J'espère que ça vous aura plu. C'est vraiment une toute petite vidéo. Voilà, je cherche un top 10. J'ai trouvé ça et je me suis dit bah, pourquoi pas vous le faire. Hein Peut-être que ça intéressant. Hein voilà. N'hésitez pas à me proposer des idées de vidéos des top 10 que vous voulez que je fasse. N'hésitez surtout pas à me les dire. Et je vais vous laisser liker, commenter cette vidéo. À la prochaine